Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une sauce béchamel. Pour 1 litre, nous aurons besoin de 70 g de beurre, 70 g de farine, 1 litre de lait, du sel et du poivre. Dans une casserole à feu doux, faire fondre le beurre. Ajouter la farine et bien mélanger. Laisser cuire environ 2 minutes, il ne faut pas que le mélange brunisse. Verser un quart de lait froid sur la préparation tout en mélangeant énergiquement pour éviter la formation de grumeaux. Lorsque le mélange s'épaissit, répétez l'opération jusqu'à épuisement du lait. Continuez à mélanger jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Salé et poivré. Vous pouvez aussi ajouter de la noix de muscade. La béchamel est prête, je vous souhaite une bonne dégustation, à bientôt